Et... Bonjour Youtube Comment ça va aujourd'hui Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un objet qui fait le buzz partout. On en parle dans les JT, sur Internet, dans la presse, comme je suis victime de la mondialisation capitaliste. Non, c'est pas du tout une façon intelligente de dire que je suis un montre. Je me suis procuré un headspinner. spinner. Pourquoi Moi, je vais pas vous parler de, du fonctionnement du, du headspinner. spinner. Mais je vous mets un lien, si vous voulez savoir, vers un youtubeur qui l'explique extrêmement bien. C'est comme ça que j'ai découvert le hand spinner d'ailleurs. Apparemment cet objet fait fureur dans les cours de récré. C'est hyper solitaire comme jeu, non À mon époque on avait de vrais toupies. Il y avait des blaze. C'était des combats de toupies. Mais maintenant, c'est ça. Wouh il y a déjà plus de 1 million d'euros de spinners qui se sont vendus en France. Et la dame qui a revendé ça ne touche pas un rond. Pour vous montrer à quel point cet objet fait fureur, voici un graphique que j'ai trouvé sur internet en lisant des articles. Oui, vous voyez bien, les handspinners sont dans le porno. J'ai aussi vu qu'il y avait une gamine qui s'était étranglée en avalant ça. Comment, co comment, comment t'avales ça C'est pas possible d'avaler un truc comme ça. Mais bah, à force de le faire tourner, je vais trouver ça cool. Bon, ce truc ça coûte à peu près 5 euros. Il y en a qui vont jusqu'à 1000 euros. Tu sors, y a un gars, il a acheté un truc qui fait que tourner pour 1000 euros. Tu sais ce que tu peux t'acheter pour 1000 balles Tu peux presque avoir une super petite voiture d'occasion. Tu peux avoir un ordinateur, une télé. Mais non Moi je veux un hand spinner. Un objet dont on aura oublié l'existence dans quelques mois. Il y a même des applications mobiles qui sont sorties. ma grand-mère qui m'appelle. En tout cas, j'attends avec hâte le prochain objet qui va faire fureur dans les cours de récré. Je serai la première à m'en acheter un. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, partager la vidéo. Enfin, bref, tu peux faire ce que tu veux, mais surtout abonne-toi. Allez, à ciao, bonsoir. C'est cool, c'est cool.